Nous étions rendus à chercher la clé. Euh, je pense qu'il faut que j'aille par là-bas et je sens qu'il va y avoir du monde. Je vais faire le tour par là-dessus. Ah bah tiens, il y a des objets. J'ai quoi là Pierre haut. Ça va toujours servir. Hein. Mmh, mmh de tout mine. Je viens s'il n'y a pas d'objet encore là. Ah là. Heureusement que j'ai fouine, hein. Ça me passerait sous le nez, ça. Y en a-t-il d'autres Ouais, là. Ah, je sais pas c'est quoi comme cité, on reviendra à nouveau euh, plus tard. Ah oh, il y a des mouvements d'outil, au bon Ah la télé, ou les journalistes je sais pas. Laisse tomber, tu n'auras pas nos cassettes, nous sommes des journalistes. Oh bah. Tu es plutôt dur pour une prisonnière je trouve, mais on ne peut pas vous laisser diffuser ces cassettes. Le maître Maléfide promis m'a promis la place de gouverneur de Rhodes. Tu comprends bien que ce ne serait bon de révéler que j'ai fait taire des, les habitants de Phenocyte. Si c'était le cas, imagine le mal que ça ferait à mon image politique. Maintenant, donne-moi les cassettes, s'il te plaît. Je me fiche de tes aspirations de malade. Nous, ne nous estime surtout pas le pouvoir des journalistes. O.N.B.S. se consacre entièrement à faire connaître la vérité pour plus de justice. Je révélerai ces informations. C'est tellement dommage que tu n'entends pas raison. Très bien, tu ne me laisses pas le choix. Oh toi, c'est toi l'enfant qui n'arrête pas de se mêler de nos affaires. Frédéric, que fais-tu Débrasse-toi de cet intrus. Oui chef, chef vampire, bon 5 sur 5, chef. Oh, taré. Eh hey, petit gars, la récré C'est des tarés eux. la coupe du feu du chef franchement on dirait une banane ok donc ça on va le faire on va faire ça et ça prend les même attaques. Hein, Presque KO d'un coup. Presque. Ah pareil, presque. Ah oh, bah oui, il, il est parti faire un trou. Bon. Alors, là, du coup je peux pas l'attaquer l'autre. Voilà. vous gaspiller hurlement, on s'en fout de hurlement. Ce qui marche quand ils mettent les attaques tunnel, c'est de mettre météore, ça, ça marche. Oh là, eh oh. oh, j'aurais pas dû mettre hurlement en fait. que En fait, c'est un bon tour. Suite. Il a fallu que je mette une attaque... Euh... Ah ça l'a fait changer euh, de Pokémon Ah Obscure euh... Alors, Enfin Otaria un, un, un, un... Morsure Et Morsure Mais doucement hein, sur Otaria hein. Enfin pas trop doucement non plus pas trop violent non plus moyen quoi voilà ça va c'est bien ça aurait été mieux dans le rouge mais ah bon si il a la trouille ça c'est bon signe on va pouvoir lancer un pokéball tranquille pépère on va les faire, hein. alors je vais faire pareil ici et à pokéball Il sentait bien. Alors, il nous remet son gros tas de cailloux. On va tout te faire voir. On va faire C'est bien Incroyable, ces images sont exceptionnelles Ah, elle m'a filmé en plus Coucou, c'est dans la boîte euh, Ce n'est pas évident de filmer dans ces conditions Putain, il a rien filmé oh, C'est pas. C'est justement dans ces moments-là que tu dois filmer Sois plus pro Arrêtez, arrêtez, si le maître maléfique de ça, Il sera très mécontent Je n'ai aucune pitié pour mon adversaire Même lorsque c'est un enfant Tu vas voir Oh là là. on a des ennemis moches entre eux qui a, qu a, qu a une grosse chevelure là et puis il a des cheveux en banane et puis les autres ben, ils ont des uniformes robotiques donc tout tous les mêmes trucs et on peut même pas les différencier il n'y a que poète Pet euh, qui est joli il n'y a pas la, la méchante. C'est pas courant non plus les cheveux rouges. Aïe, t'es là -haut. Ah non, même pas. Bon, alors, ah, on va dans le noir sur le courage, hein. hop, et hop, il y a 5 poké pokémons, donc hop, un moins, il en reste 4, et là il va en rester plus que 3, obscur, et caillot caminé, D'après vous, il y en a un ou deux Pokémon obscurs, On va bien voir. que trois Pokémon, il lui reste. Moi, je dirais qu'il y en a encore un. un. Je ne sais pas pourquoi. Je le sens. Pour le moment, non. Peut-être ce petit dernier. Alors, qu'est-ce que je vais faire Morsure. Et Morsure. Pas trop fort. Ouf, ça va. Et là, très fort, parce qu'on n'en a rien à foutre de Morpheo. Oh là là, ça a fait que ça. Là au Pokéball sur lui Hein Non mais il est sérieux là Mais quest Pokéball Bah j'ai perdu, hein. il a qu'un Pokémon obscur, pas deux. Je sais pas pourquoi, je pensais qu'il en aurait un deuxième Mais et... non. sur mes tombes voilà parfait et il lui reste hein, plus qu'un et faut le capturer ouais ça c'est bien niveau trente Te calmer là! Il me reste plus qu'un PV! Ah bah non, zéro, voilà! Ah! Pas vrai ça! Eh, on s'en fout de votre pluie là! Pluie maléfique! Mettre Bon, alors! Donc là je peux pas vraiment attaquer hein. alors je ne peux plus en tout cas sinon je mets le chaos c'est pas le but après lui euh, GoPix allez parce que lui il a pas euh, il a que niveau 18 donc euh, au cas où il met une petite attaque moi ouais, il était dedans oh c'est pas vrai il me fait le coup là. Ah c'est pas vrai Mais quelle tête de bulle. Faut que je te sauve c'est les recks Faut rentrer dans le profil Oula oui mais bon... Bref. Avec ça on peut aller le monde Ah si ce que je peux faire c'est lui mettre en folie Ça encore, on en encore un peu. Et après, ça ça devrait être ça. Il m'a gaspillé deux Pokéballs. Je suis dégoûté. Et ça fait 600 dollars quand même. Hein. De mien de... en l'air. Oh là là Donc, là on va lancer un la Pokéball, normalement ça doit être bon. N'est-ce pas On va bien voir. J'espère. Sinon, ça fait 900 dollars en l'air. Puis moi, j'ai envie d'en finir avec ce combat. J'ai pas que ça à faire, moi. Il faut déjà sauver les autres. Enfin, les libérer, quand même. Oh c'est pas vrai Non mais sérieux quoi Oh Je vais péter un câble. Je vais casser la télé. Mais non je rigole les gars, je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. Mais je suis pas content là Oh là là bien on euh, va voilà quand même bien achever euh, hein. enfin, je enfin achevé presque avec les super beau hyper beau j'en ai pas beaucoup donc euh, il y mettre tout de suite donc. ça m'embête euh, blocage noir ça pourrait servir ou pas je sais pas bon, on, on voit encore au cas où Allez rentre en dedans qu'on en finisse. Sinon je peux pas te sauver mon gars. Ah mais c'est pas vrai Bon bah j'ai vais être de mettre une euh, super boule. Hein. Ah mais j'ai peur qu'il me la gaspille aussi. J'en ai qu'une. Doucement, doucement. Ah. Bon je vais mettre une super boule. Pas le choix là, là j ai, j ai tout, euh, gaspillé, me... je vais tout gaspiller, c'est bon. Je le sens. honorable c'est quoi Faut mieux le garder pour plus tard. Pourquoi je disais que j'en avais qu'une Ah, c'est une Honor que j'aime mais des... Super Roll, j'en ai cinq Bon bah, hop alors. Et là, tu rentres dedans. Hein. Donc une pipe. Bon, je croise les doigts. Rentre dedans, rentre dedans, rentre dedans, rentre dedans, allez, allez, allez, allez, allez. Oui, c'est bien. Ouf, enfin. Quand même. Hum, non. Il a mon... Oui, presque 3000 dollars quand même. Euh, c'est bien ça. Comment est-ce possible Je n'ai jamais vu d'enfant aussi fort. Mais ce n'est pas grave, le combat a donné suffisamment de temps à Donosa. Son importance opération de récupération doit être finie maintenant. Aujourd'hui on va partir gentiment, mais ne nous oublie pas. Je suis sûr que si, je vais vous oublier. Merci, tu les as empêchés de prendre nos cassettes. On a des images explosives. Je m'appelle Laila. On récoltait des infos à Phenacite lorsque le groupe On nous a attrapé et amené ici. Mais il y a un bon côté, nous avons réussi à capturer ton héroïsme sur cassette. À ah, ce qui est bien c'est qu'ils ont filmé ce combat là. Euh, euh, parce que c'était le chef là, tout à l'heure c'était pas le chef. Donc là c'était mieux à filmer C'est bien les gars, c'est bien géré. N'est-ce pas Eh <rire> ouais, et comment à Ce coup-ci j'ai tout pris. C'est bien Coco. Ok, nous devons filer un pyrite et diffuser ce reportage aussi vite que possible. On se reverra. Merci pour tout. Layla, attends-moi. Ah, qu'est-ce qui se passe Il y a quelque chose sur le sol. Oh ça doit être la clé, hein. Ah bah j'arrive pas à le prendre. Hier. Yeah. Ça y est, je l'ai. Je soigner Pokémon avant parce que si ça se trouve, il y a des choses qui m'attendent, je vais soigner en On va faire des enfin, tiestes. Voilà, maintenant on est là. Ah non ça mais il ne répond pas Oui bah j'ai les filles. Ah ça doit être un bon les clés qu'il faut que je les mette J'avais vu ça l'autre fois Il faut une clé pour utiliser l'ascenseur Oui C'est bon j'ai trouvé Eden. Ah bah tout le monde est là Je suis Régis le maire de Fenacé. Qui es-tu Comment es-tu arrivé ici Je vois, nous avons donc failli être tous remplacés par les membres du groupe Ombre. Oh, quel plan maléfique Mais ben, il a été stoppé et c'est grâce à toi Eden Au nom de toute la ville, je te remercie du fond du cœur. Je ne pourrai jamais te remercier assez. Si tu peux, viens me voir chez moi. Moi ouais, je viendrai te voir hein. <rire> Je vais voir le merde. Eden, c'est ça Par tes actes, tu as sauvé la ville. Nous te devons tous un grand merci. Bon, oh, c'est le vrai Justin, ça. J'aimerais qu'on parle... J'aimerais qu'on garde le contact. Peux-tu me donner ton numéro de poids Je t'appellerai s'il se passe quoi que ce soit. Merci, on garde contact. Le... Je, re... Je repensais à tout ça. Je pense que le groupe On visait Fenacite pour étouffer les rumeurs qui se propageaient en ville. Des gens en ville ont vu des personnes mouches aller et venir dans le désert. Les gens en parlaient. Ah, Un bah, nouveau lieu. Si tu veux des détails, tu devrais demander aux habitants de la ville. Ok. J'étais venu de Sma Samarag, <rire> vous y retourner avec ma petite fille pour y retourner avec ma petite fille. Mais quand je suis arrivée à Finocie, je me suis retrouvée prise dans cette affaire. Merci beaucoup, nous pouvons enfin rentrer à Samarag. J'allais partir à Samarag avec ma grand-mère, mais ces brutes sont venus et nous ont enfermés. Je dois reprendre la pension car ma grand-mère prend sa retraite. Ah voilà, c'est elle qui a donné la pension, ok Merci Ezen, si tu visites Samaraï, viens me voir à la tension. J'ai déjà visité Samaraï. C'est là où il y a le purificateur pour les putains obscurs. Obscur. On ira euh, prochainement. Alors, allez chez le maire. Ici, on s'en Ouais, c'est là. Oula Des trucs pour moi. Bonjour Eden, c'est gentil de me rendre visite. Tu as sauvé notre vie par tes actes altruistes. Je te remercie de tout mon cœur. C'est un simple témoignage de notre gratitude. Accepte-le. Ah ouais, c'est bien ça, mon petit ex. Il faut dire que tu nous as sauvés dans un moment critique. Justine n'a rien pu faire sachant que nous étions retenus en otage. Honnêtement, si tu n'étais pas arrivé, je tremble à l'idée de ce qui serait arrivé à notre ville. Allez gars, je, je vais mettre euh, le petit X, euh, tout de suite sur mes Pokémon. Enfin, un de mes Pokémon, parce que j'en ai un. Euh. Normalement, il faut donner pour le dire. Même tout, il faut donner hein. alors soit notre télé soit de Je vais donner à de mousse parce qu'il a moins de niveau. Hum, J'en voudrais bien d'autres. Des ok. Bon, bah, on y va. Bon, bah, je crois que j'ai pas rien à faire ici. On va là. Oh, je peux pas y aller. Mince. Tu vas essayer d'aller dans le nord du désert, non C'est une région difficile d'accès un scooter normal, ne peut pas passer sur ce sable. Eden, on nous a demandé de retrouver un Pokémon perdu. Il faisait partie des Pokémon aveurs du Libra. J'aimerais que tu viennes à Pyrite pour discuter avec le propriétaire du Pokémon. Ok. Donc on sait où il faut aller maintenant. Euh celle-là. Du coup, euh. J'ai peut-être le droit de prendre les holodisques maintenant, ça va être les trucs qui brisent ouais. Regardez s'il y en a là. On avait le poids. Je peux vous les prendre ou pas Mon père ne fait que ça en ce moment avant, il jouait avec moi de temps en temps, maintenant il n'y a plus que les Pokémon. Ouais ok, bon bah ça veut dire bon. Ça, ça sera peut-être plus tard dans le jeu où je pourrai aller. Il ne bouge pas d'un poil. Là. Nous y voilà. Cool L'Aïla m'a raconté ce qui s'est passé à Fenacite. J'étais surpris qu'ils aient même réussi à capturer Justin. Ce vieil homme est avec sa petite fille. Il a besoin d'aide pour retrouver un Pokémon qui a disparu. Eden, ce serait gentil de ta part si tu voulais bien l'écouter. Ouais. Oui, il est mon Monsaï. C'est qui qui vous écoute Bonjour Eden, je te remercie de ce que tu as fait pour l'Aïla. Quelqu'un a encore besoin de toi, on dirait. Ces gens sont venus nous demander de l'aide. Ils voulaient qu'on les aide à retrouver un Pokémon qui a disparu. Il se trouvait à beurre du Libra. C'est là que ça devient intéressant. Ils disent que c'est une espèce de Pokémon encore inconnu. »« Je suis désolée, je suis à bout. Tu es au courant de la disparition du Libra, n'est-ce pas Le Pokémon de ma petite fille était à beurre et il a disparu avec le bateau. J'avais trouvé ce Pokémon en faisant du jardinage. Il se trouvait au milieu de mes bonsaïs. Je suis certain qu'il s'agit d'une nouvelle espèce. S'il te plaît, je t'en supplie, tu veux bien chercher ce Pokémon Fais-le pour ma petite fille. Oui, je veux bien. Ah merci, tu es si gentil. Notre Pokémon s'appelle bonsaï. Il ressemble à un bonsaï. Bon, bon, je sais pas comment ça se dit. Bonsaï, bonsaï, bonsaï. Ma petite fille a une photo de manzaille. Demande-lui de te la montrer. Ok. Nous essayons de récolter des informations de notre côté, mais c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Pour l'instant, nous ne pouvons pas faire grand chose. Le groupe ombre est notre priorité. Mais Den, tu es couvert de sable. Que t'est-il arrivé Ça, c'est une nouvelle il pourrait s'agir de la nouvelle base du groupe Ombre. Mais ça risque d'être difficile de traverser le désert en scooter. Ça ne va pas être facile d'aller enquêter là-bas. Ça, c'est un problème que Zach, de Port à Marie, pourra sûrement régler. Ah, on sait où aller. Maintenant. Mais oui, bonne idée. Zach est un vieux copain à nous. Il tient un magasin de pièces détachées avec son grand-père, Lulu. Ouais, Moi, on l'a déjà vu, euh, ce gars-là. Comment tu le connais, c'est parfait. Ouais, voilà. Que je disais. Je vais le contacter. Je suis sûr qu'il saura quoi faire pour que tu puisses traverser le désert. Bon, la petite fille, il faut qu'elle avoir La photo. Ok. Donc il faut déjà à Portamar ou à Portamarie, je sais pas trop comment ça dit. Cogner Pokémon. On dit ici. Ça tourne là-dedans. Ouais. Quand il y a du soleil, l'ensoleil, quand il fait pas beau hydrocanon, les Poké, Poké, Pokémon sont si mignons. En cas de paralysie. <rire> ah, en cas de paralysie, anti -para. Oh, les endroits, il a Les Poké-Poké-Pokémon sont si marrants Ah je fais la voix de la petite fille hein. Si tu as un petit creux il y a des restes Il rafraîchit toi et tu l'aimes J'aimerais que tout le monde chante avec moi Ok, mais j'ai pas le temps, je dois y aller. Au revoir, bon courage Bon, en vrai, je chante pas comme ça. Hein. Il suffit d'aller voir sur ma deuxième chaîne YouTube, Eden Hyde. Et vous verrez bien comment je chante, en vrai. Je chante pas faux comme ça. Hein. Là, c'était juste pour rire Donc nous devons réparer cette histoire de scooter. Pour On aille ici. Salut Zach Salut Eden, tu veux traverser le dessert, hein? Ah, dis-moi, on a. Ben, en a parlé. Oh, je bug. Et tu veux le faire avec ton, ton scooter, c'est ça? Tu n'as besoin que d'une chose, un kit de conversion. Mais mon grand-père est, est sorti. C'est le seul qui connaisse toutes les pièces que nous savons. Oh mince. Chers téléspectateurs, bonjour, je suis Len, le directeur de l'UNBS. Voici un flash spécial. Oh, c'est moi la télé! Les actes courageux d'un jeune garçon ont révélé des agents du groupe Ombre qui avaient infiltré Fnacis. Ces images montrent le garçon et ses Pokémon repoussant un ennemi Ombre du haut au rang du colisée de la ville. Le groupe Ombre avait tenté de contrôler la ville en remplaçant ses citoyens par des membres du so gang <rire> du, du sang. Le groupe Ombre avait également l'intention de prendre la contrôle de l'ONBS. Malgré ce revers, le groupe Ombre semble être de plus en plus actif. Les autorités ont conseillé aux citoyens et aux organisations d'être vigilants face à d'autres attaques potentielles. Comme vous pouvez le voir, le groupe Ombre vient pour se venger. Toute la région de Rude est à nouveau en danger. World promet de suivre cette affaire de près et de vous fournir les informations les plus complètes sur les actes du groupe. Ils n'ont même pas filmé le, le combat, ils ont filmé... Euh, la défaite de banane, <rire> ne laissons pas le groupe en réaliser son maléfique complot, Protégeons tous courageusement la paix de Rude. Tu es incroyable. En fait, j'ai toujours trouvé que tu étais incroyable, mais je ne savais pas à quel point. Et te voilà devant moi, alors que tu passes aussi au journal Télia. <rire> Ça fait tout drôle. Mais dis-moi, tu veux modifier ton scooter pour aller porter un coup fatal au coup On mmh, c'est ça Mais comme d'habitude, mon grand-père n'est pas au magasin, c'est pénible. Il est encore chez le docteur Barjac. tu ferais mieux d'y aller. Ah, oh, je sais ce que ça va encore donner. Le, le, le, le, le petit bonhomme euh, avec ses cheveux bleus et ses lunettes euh, bizarres, là, il va encore me prendre pour un voleur. Ah, qu'est-ce qui se passe Attends. Oh, La voilà. Ça alors, cela faisait un moment qu'on ne s'était pas vu. Apparemment, tu as sauvé Fennacide. Très impressionnant. <rire> pas tout tout ce que vous voulez qu'il va il va encore me prendre pour un voleur il a tellement pas les yeux en face des trous le gars hein, je m'en doutais stop qui va bah c'est moi c'est Eden tu es sûrement un voleur Darius va te remettre dans le crochet chemin, ne bouge pas Darius est mon nom, Darius est l'assistant numéro 1 du docteur Barrage, Darius est le seul assistant, donc Darius doit être le numéro 1, Darius il est débile, moi je dis très débile, il est pas méchant mais il est débile, là la différence avec le groupe Ombre. Bon, moi j'ai un niveau 31 moi comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais mettre Ah je vais attaquer les gâteaux en premier parce que j'ai un Pokémon de type feu. Il hein. faut mieux se méfier. Ah il me fait chaos Ah bah, c'est fou il a la fouille. Parce que s'il met un pistolet à eau dans la trouche, surtout sur des moulos, ça va faire des gros dégâts. Bon, hein. oh, mais là c'est bon. Flammer, je suis en tourne grande, ça, ça devrait être très efficace. Voilà, parfait, nickel. Ah, je ne mets pas encore le niveau 31 je vais l'avoir après. Là maintenant. Merci. Et voilà. Tarius a perdu, perdu, perdu. On fait tomber ses lunettes. Darius à faire du. Oh c'est démoralisant. Démoralisant. Darius veut faire la belle. Darius, que signifie tout ce vacarme Oh, Docteur Barjok. Darius essayait de donner une chance voleur. Voleur Un voleur dis tu Il ne faut faire preuve d'aucune pitié envers les voleurs. Utilise la chose pour le punir. Mais c'est moi, de bordel. Oh. Docteur, vous voulez dire la chose à laquelle Darius pense Exactement. Darius comprend. Très bien. Attends, tu vas voir, toi. En fait, ils sont tous les deux aveugles. Haha, <rire> bientôt, très bientôt, tu vas voir ce qu'on te réserve. Si tu veux fuir, c'est maintenant Non. Ha ah, Ainsi, ton attention est de c'est tout. Nous allons te donner une bonne leçon. En fait, il est d'un comme l'autre. Bien, commençons. Allez, le roulement de tonnerre se fait entendre, mais il n'y a pas de nuages dans le ciel. Que le tonnerre déchire les cieux et fende la terre. Le moment est venu de révéler le robot Pokémon par excellence. Viens dans ce lieu, robot broudon. Qu'est-ce que c'est, que ce robot ils sont ils sont dingue. Ah oui, d'accord, bah, il est beau le robot dedans. Moi j'imagine qu'ils n'ont pas de pokémon obscur, Marou. Ah mais vous êtes complètement euh, tac-tac hein Wow Allez Ya yeah. C'est ce que tu vas voir devoir affronter. Tu as été prévenu Ouais bah oui j'ai été prévenu. J'ai aucune intention de voler quoi que ce soit. Hein. Je voulais juste euh, venir euh, vous parler de mon scooter. Parce que Zach m'a dit d venir ici chercher son grand-père. Je savais pas que son grand-père, il était zinzin. Hein. J'étais au courant pour Darius, mais pas pour le grand-père. Alors. Je vais mettre... Ah, encore l'aviateur. Moi, ouais, je vais tout mettre sur l'aviateur pour le moment. Et après, je vais cramer la fleur. Je m'en doutais qu'il serait pas KO. Comme tout à l'heure. En fait ça change rien son robot là. C'est juste pour cramer ça. Alors.. Voilà, je vais me mettre sur là et je vais cramer la feuille là. Go. Voilà, il ne manque plus que les petites pétales qui tombent Il y a la fumée qui sort de la tête Encore un Pokémon de plante, bon, ça va être vite fait Plante. Oh non, mais il doit être un peu plus costaud celui-là alors je vais mettre poursuite pour changer là enfin, je mets tout sur celui-là là. ah mais j'ai bien fait Je pas il n'y pas eu d'un coup quoi qui est brûlé pour nous hein. Ah, après ce qu'il faudrait que je fasse aussi c'est aller à la pension là parce que du coup euh, t'as ouvert on a pris, euh, un ou deux Pokémon obscurs. Enfin, je sais pas si je prenais Pokémon obscur, on va voir. Je m'en rappelle plus de ça. C'est trop longtemps. Alors moi, ouais, ouais. Après ils vont me reconnaître, mais après le combat quoi. Et mon personnage, il est tout timide aussi, il dit rien, il dit pas que c'est moi et des... Oh. voilà, c'est voilà, fait. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant mais, mais comment est-ce possible Mon robot va vaincu hein oh, en regardant de plus près, on dirait que c'est Eden, ça faisait un bout de temps, mais ça, ils oh, ouais, sont trop bêtes. <rire> Quoi Notre soi-disant rouleur est simplement une connaissance de Darius Et un enfant en plus Bah assez, arrêtons les frais. Étant donné l'échec à cuisson du croudon, les robots ont en construction me laissent perplexe. Je doute qu'il en soit utile. Darius veille à ce que le robot Kyogre soit mis ou reçu dans le magasin de mécanique de Lulu. Compris Ah, nous arrêtons de, le développement du robot Kyogre. C'est fini, c'est cuit et recuit, Caput. On annule le plan robot Pokémon. Docteur, attendez, s'il vous plaît, Darius voudrait au moins regarder le robot Roudon bien, je ne suis pas intéressé par les rebuts, comme tu veux. Ah, oh, nous étions si près de réussir après tous ces efforts. Darius veut savoir ce qui t'amène ici aujourd'hui. Darius comprends, tu voulais avoir l'homme du magasin de mécanique. Lulu est au manoir, Darius te suggère d'aller voir. Entre-temps, entre-temps, Darius va ranger le robot pour nous. Ah oui, Eden, Darius voudrait ton numéro de quad, ce serait gentil. Ken, t'as pas d'intérêt à me harceler, mon gars. Parce que fou comme tu es, mon gars Bon, oh, je rentre. Est-ce que je peux passer, là Ah oui, je peux me... euh Oula Ah ok, pourquoi en fait, je prenne le rouge Je sais pas, ça m'amène où ça après Ah en bas peut-être là Maintenant si je prends le jaune, je refais demi-tour Ah oui je l'ai vu, il est en bas euh, Lulule. Avec son chapeau. Là. Et il y a un objet aussi que je vois. Ah, il y a un truc là. Au disque. Ah si. Je sais plus à quoi ça sert mais. Ah, il y a un objet là. Ah, si, je sais, je crois savoir. C'est le... Pour le tournoi, là. Dans le grand truc où on était allé, là. Visiter. C'est quoi ça C'est rempli de remède de feuilles blanches. Il y a des instructions de suivre dessus. Tu sais, c'est de lire. Bon, non, merci. j'ai pas une <rire> bon, en fait, c'est même pas un objet. Là. Donc ensuite, il euh, faut que je prenne... le euh, bah, lycée, hein, je pense. C'est mmh, ben bien, c'est pas une heure, je retourne là. Non, mmh, on parle pas le mec. En le temps, c'est pareil, je retourne là. Qui marchait pas, hein. mais peut-être que peut-être qu'il faut que tu passes par euh, une autre porte. Je pensais à la porte euh, où il y a le bureau là, du vieux. Je trouve c'est pas qu'il faut va aller voir là-bas. Voilà. Parce que là, je tourne à rond, donc c'est ça. C'est pas possible que ce soit là. Quoi, oh, l'enfant Cette zone est interdite. Ah, oh, ce n'est pas grave, la salle de recherche dans la cave ne contient plus aucun secret. Tu peux aller et venir comme bon te semble. Mais essaie de ne pas déranger Lulu qui s'y trouve. Et justement, je dois aller le voir. Ouf, c'est bon. bon, je peux y aller. Bon, je vais prendre l'ascenseur. Je commence à prendre l'objet avant hein. Ah c'est un super bon en plus C'est bien ça C'est pour gagner un niveau supplémentaire Pour ceux qui le savent pas Ah Un Pokémon de prêt On ira après au... Je sais comment ça s'appelle là hein. On ira au purificateur Donc Lulu Mon scooter hum, C'est donc ça le robot piètre que barjac était en train de développer il dit qu'il est bon pour la casse, mais il est plutôt bien conçu. Ouah, tu m'as fait sursauter. Qui peux-tu bien être Tu viens du laboratoire Pokémon Je m'appelle Lulu, je tiens le magasin de mécanique de Paramarri. Comment va le directeur du laboratoire Pokémon Ah, c'est le professeur Cyrus, non Eden explique à Lulu ce qui s'est passé. Hum, mmh, ainsi le groupe 11 est de retour. Je croyais qu'il avait disparu il y a 5 ans, mais le voilà de retour. Tu veux donc que je modifie ton scooter afin de pouvoir traverser le désert Dis-moi, tu es bien audacieux pour envisager d'affronter le groupe, on seul. Viens, allons-y, je vais modifier ton scooter. Les bonnes actions n'attendent pas. Je vais ramener ce robot qui à mon magasin. On se retrouve là-bas. Ok, donc il faut encore que je retourne là-bas. Ah bah c'est bon, on y on est. <rire> c'était dur. J'ai enfin fini. Je l'ai converti en aéro scooter. Ce sera parfait pour le désert. Vas-y, essaie-le tout de suite. Non, je j'ai. Bah oui, enfin, faut déjà aller pour mon Pokémon. Hein. J'ai purifié mon Pokémon. Et après, j'irai. Et on a dit aussi qu'il fallait déjà y voir à la pension. Hmm, Je vais déjà chercher ma baie avec gratuite. On va faire baie en premier, pension en deuxième et purificateur en troisième merci salut tout le monde ah, merci pour tout ce que tu as fait pour Fénacite je viens de reprendre la pension c'est ma grand-mère qui s'en occupait avant je débute mais je fais de mon mieux j'espère que tu me feras tes pokémon Ouais je veux bien. Euh, Est-ce que tu fais des Pokémon obscurs On va voir si elle fait. Ouais pas. Zut, bah attends je vais te confier Carvana. Voilà. Et je prends un autre Pokémon obscur. Après, je pourrais en reprendre un quand le jour à la place par exemple j'ai le purificateur C'est lequel qui est lui, ouais, apparemment. fait mais autres ils en sont où ils ont alors résumé aimez... oh. ouais il n'y en a pas un moment encore ok bah je vais déposer euh, une miambule pour en prendre un autre Au désert. Alors, je prends. Je prends. Je prends. Et, ouais, je prends du là j'essaie de commencer par les pas trop forts. Alors. Oui, attendez. D'abord que je dépose. Déposer. Hop. Voilà. Et retirer. Oui, bon, allez, est bon, je vais peut-être passer au magasin d'abord, pour euh, reprendre des vols. Acheter. Ah, oui. Et ou des massages aussi, bon. Pour oh, un super beau là, on va prendre. Mmh. Ouais, allez 28, on va la paix comme ça, ouais. Du coup, je peux pas vendre de massages. Tant pis. Cette fois-ci, il me reste un petit peu. bien hein. j'ai pas trop le temps. Il faut d'abord que je les capture. C'est ça la priorité. Donc, je peux y aller maintenant ici. Go! À un bateau dans le désert c'est le Titanic non, hein c'est libre hein mmh. j'aurais bien voulu les gars avant qu'on s'attaque à tout ça faire le ah je sais plus comment ça s'appelle salle une bataille pour euh, mettre les Pokémon euh... Encore plus fort avant de battre ces voleurs de Pokémon. Moi, ce que je propose, c'est de faire un genre. Euh, ah, je sais pas après si je peux là. On va voir. Faire les deux premiers euh, étages. Je sais pas si on peut dire étage. On va voir. Bref, les non, les trois même. On va voir. Est-ce que je peux y aller, madame Entraîner Pokémon Quoi qu'est-ce qu'il y a Oui recommencez, allez Merci beaucoup Allez, on va faire comme ça, on va aller jusqu'à jusqu la fin du 3 Que faire, que faire Ça y est, ça commence Bon, je dois me calmer. il me suffit de faire ce que Sénèque m'a appris. Moi, je t'ai déjà battu, hein, je te rappelle. -ce que je devais aller voir le bonheur foie. Ouais. Attaque. Euh, Morsure. Flammé. Ne vous inquiétez pas les gars, vous n'allez pas euh, assister à, à tous mes entraînements parce que sinon ça va être combat, combat, combat, combat. Ce sera que ça les épisodes. Donc dans le prochain, on se retrouvera bien au Libra. Au prochain épisode. Et ce sera donc le 14e épisode. Je ne sais pas encore combien d'épisodes il y aura en tout. Je ne sais pas si on est rendu à la moitié du jeu, je ne sais même pas. J'ai perdu deux fois contre le même dresseur, je manque encore d'entraînement. Bah, c'était pour ça que tu es sur la plateforme numéro une. Hein. Il serait bien c'est qu'un actalisme au niveau 40 et des moules au niveau 35 pour le pour euh, avant de faire le libra ça ce serait bien moi bon, j'ai j'aurais peut-être pas dû me mettre sur le sur les premières là, parce que les pokémon ils ont vraiment euh, des petits niveaux <rire> j'ai abusé j'aurais dû aller sur le 2 direct c'est ce que me proposait la dame de l'accueil Alors j'aurais dû... J'aurais dû... C'est pas grave... C'est pas grave hein. Alors bon c'est rapide, hein. une attaque et boum K.O. Si j'arrivais à te battre, je pourrais sûrement devenir chef du secteur. Alors, j'ai terminé l'entraînement des débutants. Ce qui me manque maintenant, c'est de l'expérience. Ok. Je ferai euh, les, les gars sur euh, l'entraînement euh, à partir du début euh, de l'épisode 14. Je ferai une, euh, un accéléré. Comme ça après, on sera bon et on ira euh, au Libra. Parce que bon, c'est bien de s'entraîner un peu plus avant... Alors... Enfin, c'est pas pour moi que je le fais, hein, c'est pour mes Pokémon. On est en plus fort, il faut des dénier de niveau. Donc si j'y pense, je ferai un accéléré au prochain épisode, sur le début. Parce que sinon ça va durer trois plombs. là je vais faire les trois premiers euh, euh, étages et euh, après euh, les autres parce que je pense qu'il y en a 10. Donc les autres je les ferai mais plus tard encore. Parce après si je vais en avec des Pokémon au niveau 60 et puis que moi je suis au niveau 40 ça va pas le tour, hein. C'est pour ça qu'on n'est pas tout fait à coup. Ah, il n'y a qu'un Pokémon, ça va vite fait. Hein. Je vais le cramer, ton balignon, là c'était c'est fait bon moi je vais sous là, là je vais pas sous tout à l'heure et je reprends à partir de là ok les gars donc on se retrouve au prochain épisode à l'épisode 14